Bonjour et bienvenue dans ce tuto super rapido consacré à comment calculer le taux de variation du chiffre d'affaires ou de toute autre donnée d'ailleurs. Calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires va consister à exprimer en pourcentage la variation entre plusieurs périodes. En effet, il est souvent plus significatif de mesurer l'évolution en pourcentage de la donnée de départ plutôt qu'en valeur absolue. Le taux d'évolution en pourcentage sera ainsi donné par la formule « Données d'arrivée moins donnée de départ » divisé par la donnée de départ, multiplié par 100 pour l'avoir en pourcent. Ainsi, si nous prenons l'exemple d'un chiffre d'affaires qui est passé de 1 250 000 à 1 310 000, soit une évolution en valeur absolue de plus 60 000, le taux d'évolution relative sera le suivant. 1 310 000 moins 1 250 000 divisé par 1 250 000 et multiplié par 100, soit une augmentation de 4,8%. Nous pouvons également le calculer d'une autre manière en divisant la donnée d'arrivée par la donnée de départ, en allumant 1 au résultat et en multipliant par 100. On retrouve les 4,8% d'augmentation. Si nous prenons maintenant l'exemple d'un chiffre d'affaires qui est passé de 1 450 000 à 1 310 000, soit une diminution en valeur absolue de 140 000, le taux de diminution en pourcentage sera le suivant, moins 140 000 divisé par 1 450 000 multiplié par 100, soit une diminution de 9,65%. Comme nous l'avons vu précédemment, nous pouvons également le calculer de la manière suivante. Données d'arrivée divisées par données de départ, moins 1, multiplié par 100, on retrouve bien les 9,65% de diminution. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto, et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.